Bonjour! Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une 15e séance de Pilates, 15e vidéo. Euh, aujourd'hui, on va voir un exercice qui va solliciter un peu plus les lombaires. Euh, donc, on va voir le single leg kick et le double leg kick. Donc, euh, par rapport à l'habitude, on va travailler sur le ventre et on va soulever une jambe ou deux jambes. Je vais vous expliquer ensuite. Donc, je rappelle toujours les principes avant de commencer. Principes posturaux, on pense toujours avoir la tête dans le prolongement du dos. Euh, pensez aussi à bien serrer votre zip lorsque vous allez faire l'exercice, c'est-à-dire on va bien absorber euh, son ombril comme si vous vouliez le coller sur votre colonne vertébrale et surtout on pense au zip, hein, d'accord On pense à contracter en soufflant euh, son interpérinée transverse. Je rappelle que c'est une respiration qui est costale, donc à l'inspire vous allez essayer d'agrandir les côtes devant, sur les côtés et derrière, voilà. Et à l'expire, bien sûr on pense à ce zip, ok donc, exercice euh, assez facile à comprendre. On va être sur le ventre. On va simplement euh, bon, on va soulever la tête qui va regarder le sol hein, dans le prolongement euh, du dos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va, donc les mains vont être au sol. Euh, on va légèrement, euh, donc, euh, légèrement soulever le buste et on va simplement donc, soulever une des jambes. Voilà. Donc, on va soulever. Donc, on souffle, inspirer, soulever, on soulève le genou. Inspirez, soulever. Encore. On à absorber le nombril, donc on ne retouche pas le sol, on soulève simplement. On inspire, on tend, on soulève. Inspirez. On peut le faire huit fois. On sait à bien absorber le nombril, surtout quand vous soulevez le genou. Et là, on peut rester. Et on peut simplement faire des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repose, on va faire la même chose de l'autre jambe. Donc, je tends ma jambe, je pense à absorber mon et je souffle, inspirez, soufflez, inspirez, souffler, inspirez, souffler. faire des petits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on peut alterner les deux d'accord on peut soulever d'abord la droite revenir soulever la gauche voilà il faut ok donc là c'est une jambe donc c'est one leg d'accord c'est euh, simple simple simple leg. simple leg voilà si on dit en anglais ensuite les doubles c'est la même chose on va simplement soulever les deux en même temps. Donc on va bien serrer ses abdos, d'accord Bien serrer son site. Et on repose. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez donc les pieds sont bien pointés, encore deux, Absorber le nombre. Okay. Ensuite, vous pouvez repousser, faire posture de l'enfant en repoussant bien le tapis ou posture du chat, si vous voulez, vous étirez un petit peu. Donc à chaque fois sur la posture du chat. Poncez, donc être bien enroulé, le dos. Regardez votre nombril et revenez à une position qui est plutôt neutre, d'accord. Ne vous forcez pas à creuser le dos, il revient se creuser naturellement. Inspirez. Voilà. Donc exercice assez facile à comprendre et à réaliser. Donc ça permet avec l'exercice du swimming aussi, si vous l'avez si si vu, ça vous permet également de bien travailler donc, vos lombaires. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, portez-vous bien. Salut